Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous envoyer dans les coulisses de ma chaîne YouTube. Je partage souvent des petits clips dans ma story Instagram. Je partage souvent des stories un peu drôles, des bêtises de ce qui se passe lors de mes tournages YouTube. Donc tu ferais mieux d'aller me suivre sur Instagram car tu vas bien rigoler là-bas. Donc si tu as envie de savoir quel équipement j'utilise pour faire mes vidéos YouTube, eh bien tu ferais mieux de rester jusqu'à la fin car je partagerai tous les petits détails. Donc on va commencer par le plus important, c'est la caméra que j'utilise en ce moment. La caméra que j'utilise en ce moment moment c'est la panasonic lumix g7 c'est une caméra qui est très bonne pour youtube car elle est pas très chère elle est aux environs de je crois 500 dollars pour une caméra professionnelle 500 dollars c'est pas énormément cher 500 dollars c'est peut-être 200 et quelques mille tu vois pour une caméra professionnelle de cette qualité franchement c'est pas cher donné, tu vois c'est une caméra qui permet de faire des vidéos de qualité et aussi des photos de qualité donc encore une fois pour ceux qui me suivent sur instagram et eh bien mes photos d'instagram je les fais avec cette caméra du coup cette caméra je l'utilise à la fois pour mes photos et pour mes vidéos, donc franchement, c'est une caméra. Si tu as un petit budget de départ pour YouTube, pour faire des photos, pour faire des vidéos, si tu es filmmaker, c'est-à-dire si tu veux commencer euh, peut-être dans la création de vidéos ou dans la photographie, c'est une très bonne caméra. Elle est très simple d'utilisation. Et franchement, tu peux faire énormément de choses de qualité avec cette caméra. Et pour ceux qui s'y connaissent en vidéo, en caméra, cette caméra elle filme jusqu'à 4K 30 images par seconde. Donc, franchement, c'est une qualité assez supérieure pour le prix encore une fois. Comme je disais, c'est une caméra professionnelle. Du coup, tu peux changer l'objectif. Tu peux mettre plusieurs objectifs en fonction de la vidéo, de la photo que tu veux faire. Moi, personnellement, j'ai deux objectifs différents avec cette caméra. J'ai un objectif de 25 mm et j'ai un autre objectif qui est un objectif zoom de 14 mm à, je crois, 42 mm. En fonction du type de vidéo que je vais faire, j'interchange les deux objectifs de la caméra. Et aussi, un truc très intéressant avec cette caméra, c'est qu'il y a une possibilité de connecter ton téléphone par Wi-Fi à la caméra. C'est-à-dire que pendant que je filme en ce moment la vidéo, j'ai la possibilité de me voir ici sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous voyez de loin, mais j'ai la possibilité de me voir ici sur le téléphone et d'ajuster les paramètres de la caméra sans pour autant avoir accès à la caméra. Car la caméra, elle est un peu loin de moi, mais j'ai mon téléphone qui est connecté à la caméra. Du coup, je peux modifier un peu les paramètres de la qualité de la caméra. Je peux même démarrer l'enregistrement à partir de mon téléphone portable. Et ça, franchement, c'est génial. Et je peux voir à quoi je ressemble sur mon téléphone portable si je suis beau gosse si je suis vilain <rire> donc ça c'est un truc qui me fait gagner beaucoup de temps surtout lorsque je filme et aussi lorsque je fais mes photos pour instagram du coup là c'était un peu les fonctionnalités les plus générales les plus importantes de la caméra je ne vais pas aller dans tous les détails techniques et bien l'équipement suivant et bien c'est mon microphone et le microphone que j'utilise il s'appelle euh, mxl 990 c'est un très très bon micro comme vous pouvez l'entendre dans le son le son il est franchement de qualité assez supérieure et c'est un micro qui est assez J'aime bien le design de ce micro là. Et ce micro là il coûte dans les environs de 60 dollars je crois. Ça doit être 30 000 francs CFA. Et le micro il est donc accroché sur un bras, ce qu'on appelle un bras. C'est un bras de micro. Tu vois, je peux déplacer le bras. Oh, désolé. Donc je peux donc déplacer le bras comme ça. En fonction de où je m'assois, je peux déplacer le bras et je peux placer le micro. Donc ça c'est un truc assez cool que j'aime bien et donc j'ai acheté ce bras là il n'y a pas très longtemps si vous regardez mes vidéos depuis longtemps vous remarquerez qu'au début j'avais pas de trépied le micro je le déposais juste sur la table ensuite j'ai acheté un petit trépied que je déposais sur ma table et là récemment j'ai acheté ce bras là que je trouve beaucoup plus efficace car je peux le déplacer beaucoup plus facilement il prend pas beaucoup de place sur ma table et donc ce bras là aussi je crois qu'il m'a coûté dans les environs de 13 dollars ça doit faire peut-être 6000 francs ou 7000 francs CFA c'est pas très cher ensuite les L'équipement suivant de mon setup, ce sont les lumières. Soit pour les lumières, j'ai deux types différents de lumières. J'ai une lumière qui se trouve ici, qui est ma lumière principale, qui est la ring light. Et j'ai une autre lumière qui se trouve ici, qui est ma lumière secondaire. C'est une lumière parapluie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est ma lumière secondaire. Et donc, pourquoi j'ai deux types de lumières différentes le truc, c'est que de la manière dont je suis assis, eh ben, ma lumière principale, elle vient principalement sur le côté gauche de mon visage, tu vois. Et du coup, la lumière secondaire, elle va servir à éclairer la, la partie droite de mon visage, tu vois. Si je n'ai pas cette lumière secondaire, vous verrez que cette partie de mon visage sera beaucoup sombre. Je vais donc vous faire un test et je vais éteindre la lumière secondaire. Et vous allez voir ce que ça donne lorsque je n'ai pas cette lumière secondaire-là. Et donc là je viens d'éteindre ma lumière secondaire Vous allez sûrement voir que là de ce côté ça devient beaucoup plus sombre Car ma lumière principale elle vient principalement par ici tu vois Donc c'est pour ça que j'ai deux types de lumières différentes Donc là on va aller rallumer la lumière secondaire Et vous verrez encore la différence entre les deux Ok, donc là, j'ai rallumé ma lumière secondaire et vous voyez clairement la différence lorsque c'est allumé et lorsque c'est éteint. Il y a une très, très grande différence. Et encore une fois, ce sont des lumières qui ne sont pas très chères. La lumière principale, la ring light, euh, je me souviens pas du prix, mais je vous mettrai sûrement le prix à l'écran quelque part ici. Pour la lumière secondaire aussi, je me souviens pas du prix et je vous mettrai le prix quelque part aussi à l'écran ici. Et un truc que j'aime bien avec la ring light, ma lumière principale, c'est que tu as la possibilité d'ajuster la lumière en fonction de ta convenance. Tu vois, c'est-à-dire que la lumière, est pas une intensité définie, tu peux ajuster l'intensité de la lumière et ça, c'est un truc que j'adore avec cette ring light car ça m'aide beaucoup pour ajuster la qualité de la lumière, la qualité de la vidéo et ça m'aide vraiment à faire des vidéos de meilleure qualité. Donc là, je pense que je vous ai présenté les éléments majeurs de mon setup YouTube, mais en dehors de ça, il y a aussi la table sur laquelle je m'assois pour faire les vidéos. Il y a aussi ma chaise aussi qui est très importante car je dois m'asseoir sur quelque chose. Il y a aussi mon ordinateur que j'utilise pour faire les montages de mes vidéos. Donc juste pour vous donner des caractéristiques un peu techniques de mon ordinateur je crois que j'ai 32 gigas de ram j'ai un processeur de 24 cœurs un processeur amd je crois je me souviens pas duquel mais je vous mettrai ça à l'écran et j'ai aussi euh, une carte graphique amd aussi j'ai plusieurs disques durs j'ai deux ssd de 1 giga chacun et j'ai aussi un autre disque dur de 500 gigas normalement donc j'ai plusieurs disques durs car je filme beaucoup de vidéos et les vidéos pèsent beaucoup du coup j'ai besoin de beaucoup de stockage pour pouvoir stocker toutes ces vidéos Vidéo là. Et ensuite, mon ordinateur, je le branche sur un écran, bien évidemment. Donc, j'ai cet écran-là, c'est mon écran principal. Et après, j'ai tous les différents accessoires euh, le clavier de mon ordinateur. Et j'ai aussi la souris de mon ordinateur. Et ce sont des claviers, une souris sans fil. Parce que moi, j'adore les accessoires sans fil. Je déteste lorsqu'il y a trop de fils sur mon bureau. Franchement, c'est un truc que je déteste. J'aime que mon bureau soit vraiment très minimaliste, bien simple. Il n'y a pas trop de câbles, pas trop de trucs dessus. C'est un peu un tic que j'ai, tu vois.